Dans une précédente séquence, nous avons vu comment établir un diagramme mathématique sous Matplotlib il nous manque maintenant encore simplement à être capable d'indiquer des légendes aux axes, un titre au diagramme et éventuellement euh, indiquer euh, des légendes pour chacun des graphiques de notre diagramme. Alors tout cela est très simple, nous allons partir en fait sur l'exemple du petit programme que j'ai commencé à préparer ici, donc j'ai importé euh, NumPyme qui ne va pas nous servir ici, j'ai importé Mathplotlib avec l'alias PLT. Deux séries de données, et donc il est très simple d'établir un diagramme grâce à Matplotlib, donc plt.plot comme d'habitude maintenant, x, y, et un peu plus loin, plt.show pour faire apparaître le diagramme. J'enregistre et je passe dans mon terminal. Je suis déjà dans le répertoire Python, donc il me reste juste à lancer Python 3. Et puis, euh, légende et axe.pi, qui est le nom de mon programme. Et voici donc le diagramme dans son état le plus brut. Mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est donc ajouter un titre, ajouter des légendes aux axes, et éventuellement, ici, euh, quelque chose qui va nous indiquer la nature de ce diagramme. Ce sera intéressant, surtout quand il y en aura plusieurs. Je vais fermer ceci, et je suis reparti maintenant pour, mettons, euh, la légende des axes. Alors, nous allons mettre une légende à l'axe X et une légende à l'axe Y. L'instruction est très simple, PLT, point. Et puis, nous allons maintenant indiquer le label pour l'axe X. L'instruction, c'est Xlabel. Et puis, alors ici, par exemple, l'axe X, imaginons que ce soit euh, le temps dans une expérience exprimée en secondes. Et puis, nous aurions euh, l'axe Y. L'axe Y PLT.YLabel. Et ici, nous aurions, par exemple, la distance dans une expérience exprimée en mètres. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Je vais enregistrer à nouveau et vous montrer que nous avons maintenant l'axe X et l'axe Y qui sont légendés poursuivons on peut également bien sûr mettre un titre à notre diagramme alors ici ben c'est très simple à nouveau hein, mais il suffit de connaître l'instruction plt.title et puis on va indiquer le titre donc il s'agit par exemple de la position en fonction du temps dans un mru par exemple voilà vente bien sûr et nous avons ainsi notre titre pour le diagramme le voilà pas de souci si on a besoin d'un sous titre on peut même aller à la ligne alors l'astuce c'est de faire un backslash n qui est un caractère relativement courant pour dire de passer à la nouvelle ligne et puis euh, indiquer donc en dessous euh, possiblement mrua voilà, et après avoir enregistré, je vous montre que nous avons effectivement un sous-titre. Il nous reste peut-être éventuellement à indiquer une légende pour, un, pour savoir ce que représente le graphique qui est là. Alors ici, nous allons simplement demander de faire une légende. Et cette légende, ben, malheureusement, le système ne peut pas savoir de lui-même de quoi il s'agit, surtout, bon, ici, il n'y a un seul, une seule, un seul graphique donc ça pourrait encore s'imaginer mais quand il y a plusieurs graphiques ce n'est pas possible, alors il faut un tout petit peu modifier la l'instruction pltplot x, y, et il y a des paramètres supplémentaires que l'on peut préciser entre autres un paramètre supplémentaire qui est le paramètre label, et on va dire que label c'est euh, le titre pour euh, ce graphique-là, alors euh, je vais mettre n'importe quoi ici, j'indique simplement titre, j'enregistre, je reviens à mon terminal et je relance. Et nous avons maintenant pour cette courbe-ci un titre. Si on avait eu deux courbes, on aurait pu faire évidemment euh, un label pour chacun chacune de ces courbes. Voilà, avec ça, nous avons l'essentiel de ce qu'il nous faut pour tracer le diagramme, avec titre, sous-titre, euh, label pour euh, les, les graphiques et légende des axes.